L'histoire maintenant, celle d'une femme dont la vie a basculé du jour au lendemain. Karine Boffi, c'était banquière lorsqu'une rencontre l'a décidée à opérer une reconversion, pour le moins inattendue. Elle a changé de métier et gagne un petit peu moins bien sa vie, mais pour elle, le profit est ailleurs. Vous voyez le reportage de Laetitia Legendre et de Thierry Breton. L'ambiance est détendue. <rire> Et ce jour-là, les volontaires ne manquent pas pour l'atelier gym Douce. Si ces résidents viennent pour entretenir leurs réflexes, c'est surtout Karine Beaufis qui veulent voir. Eh bien, attention, tout le monde est prêt. Hop. Tour à tour acrobate, danseuse, chanteuse. Difficile d'imaginer cette animatrice derrière un guichet de banque. Alors ce soir, grâce à moi, vous allez faire des exercices qui permettront que cet été... Vous rentrerez tous dans vos maillots de bain de pièces. Aujourd'hui, cette ancienne conseillère de 32 ans s'épanouit au contact Encore. des cheveux gris. C. Un public de seniors le qui lui est acquis B. et qui a bousculé ses a priori sur le grand âge. Il me faisait peur. Je pensais qu'il ne oui, qu sentait pas bon et que c'était pas des gens très agréables. Voilà. Aujourd'hui, ses et angoisses deux, sont parties. Depuis un an, son énergie et son deux, sourire deux, deux, rythment les journées des deux, résidents. Elle présente bien. Elle fait des gymnastiques. Adorable. Le grand écart. Il s'agit tout simplement de la voir apparaître pour être tranquille, rassurée. Elle est le soleil, elle est l'étoile dans la maison. Vous savez, on n'est pas toujours marrant, hein? Ça, il faut reconnaître, hein bah, bah, la... bah, Elle a de la patience. Et c'est énorme. Pas du tout. Les quelques souvenirs de sa vie d'avant, Karine Bouffis les conserve dans sa cave. Pendant six ans, elle a travaillé comme conseillère financière dans une agence bancaire. Jusqu'au jour où, après mûre réflexion, elle présente sa démission. Trop d'objectifs, trop de pression, du phoning. Tous les mots en ING. Euh, briefing, reporting, débriefing phoning. Tout ça, je ne peux plus. En travaillant en maison de retraite, elle a divisé son salaire par deux, perdu son statut social. Mais aujourd'hui, ses nuits sont plus sereines. Elle ne vit plus dans l'angoisse, des placements à il tout prix. Une fois, on m'a appelé, et on m'a dit « alors, combien ça va ?»« Combien ça va ?» C'est pour rigoler, mais c'est vrai. En réalité, c'est notre quotidien. Combien ça va Le reste, on s'en fout. Donc il fallait Il fallait vendre. Aujourd'hui, combien d'assurance-vie Donc vous avez des objectifs et aujourd'hui, il faut que vous fassiez 10 000 euros de collecte. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut 10 000 euros. Trois ans plus tard, Karine Beaufils ne regrette pas ses choix. Même si les esprits des aînés vagabondent et s'oublient quelquefois. Elle est là pour ramener ces personnes âgées dans la vie, dans la réalité. C'était juste pour vous mettre en jambe. C'était une difficulté. C'est une thérapie par le plaisir. Et C'est pas simplement de l'occupation de gens désœuvrés. C'est de l'occupation qui permet de faire évoluer, oui, de faire qu'une journée, ben, elle sera ensoleillée ou pas. Euh, on ne peut pas tricher avec elle et elle ne triche pas avec nous. Vous avez un rapport qui est complètement sincère euh, avec elle. Voilà. Ce qu'elle pense, elles le disent. Voilà. Et moi, c'est pareil. Et elle nous apporte euh, euh, une fenêtre ouverte sur, sur la vie. Sur, la, sur, la... <rire> sur son expérience en maison de retraite, <rire> l'animatrice a écrit un livre. Voilà. Un hommage à ses résidents qui perdent voilà. parfois la mémoire mais qui pour elles ont conservé des oh, gestes tendres, bien. des traits d'humour et toute leur humanité.